Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui, comme d'habitude, du lourd, du très très lourd, on va reparler de la crise de roulis et de ce niveau légendaire. J'ai enfin réussi à battre certains boss. On va parler à tirail aussi avec un document de ouf.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 Les amis, commençons tout de suite par un petit pop des familles, hein. le pop du jour. Bien évidemment, le pop de la roue de la chance. C'est mardi, mardi de MGE. Donc roue de la chance. Il reste 2 jours, 14h, 31 minutes et 58 secondes. Très précisément. Je n'ai pas fait mon tour gratuit, vous le savez. Je ne l'ai pas encore débloqué. Sargon The Grit, Sargon D'Acad. Alors cette roue de la chance, elle est énorme. Hein. Il y a Sargon, il y a Boadice, il y a Gilgamesh, il y a Sirius, il y a Ramsès, il y a Edouard. On a la totale, alors ne me demandez pas pourquoi on est full archer avec un infanterie. C'est comme ça, quand on sort un commandant, il, est, il ne change pas les tours des autres, c'était le tour de, des archers. Donc même si c'est un commandant infanterie, on reste sur les archers. Alors là, si vous n'avez aucun commandant expertisé dans la liste, alors évidemment, Edouard, ne le touchez pas, il est éclaté. Ramsès, Sirius, je les éviterai aussi à présent. Franchement, là, moi je monterai boadice si je ne l'ai pas. Si je veux me spécialiser Archer, je monte après Gilgamesh pour avoir un binôme de ouf. Et encore, c'est mieux avec Henri V, mais si vous n'avez pas accès au MGE, concentrez-vous sur Gilgamesh. Mais si vous voulez du solide en infanterie en secondaire, on le sait, Sargon est énorme. Alors moi, je vais bien évidemment faire mon tour gratuit et monter Sargon. Est-ce que je vais réussir à le débloquer Une sculpture légendaire générique, ça fait plaisir les amis. On la prend celle-là. Je vais faire mon petit tour à 50% de remise. Qu'est-ce qui va me donner Des étoiles Les étoiles, je n'en peux plus. J'en ai tellement. Il m'en donne tout le temps. Et j'ai 3 jours. Est-ce que je fais aujourd'hui mon lance à 5 Non. Je ferai, je garde. Évidemment, vous le savez, il faut aller à 10 tours pour avoir les 5 sculptures. Franchement, Sargon, là, je vais enfin pouvoir le débloquer. J'en ai pas beaucoup hein, pour le moment de Sargon. Si je dis pas de bêtises. Je dois, je dois, je dois, je dois en avoir une ou deux, je, trois fois rien, mais je vais la débloquer. À présent, vous voyez, j'en ai une, donc c'est très simple. Mais après cette roue de la chance, évidemment, il sera débloqué et on verra pour l'expertise ou pas. J'attends encore de voir si vraiment il vaut le coup pour le moment. Tariq, en tout cas avec Pacal, semble être très, très puissant comme les rapports que je vous ai montrés, hein. mais on en a de plus en plus, on en reparlera bien évidemment plus tard. On va parler armement et pourquoi va-t-on parler armement Car ça doit être disponible, hein. les attirails en français doivent être disponibles très prochainement. Et quand je vous dis très prochainement, c'est là, il doit avoir un patch au mois de janvier. Mais juste avant d'aller voir ce document de ouf, regardons une nouvelle fois hein, l'event, la crise de Séroli en niveau... Légendaire, vous le voyez, j'ai réussi à défaire deux euh, commandants, deux boss de la crise de Cerouli. Je n'ai pas encore essayé les autres, c'est pour ça que je ne les ai pas fait à terme. Ils seront tous là. Alors, je vous l'ai dit et comme je vous l'ai expliqué, pour Frida... C'est simple mais c'est compliqué. Donc c'est à la fois simple car il faut euh, juste la bourriner et compliqué car il faut une équipe qui va comprendre les choses. Donc la nouvelle technique sur Frida, c'est des... alors je le lancerai bien pour vous montrer mais si après je quitte, les mecs vont péter un câble. Vous attaquez Frida et lorsqu'il y a un pop de Loire, il faut se focus dessus et contrairement à avant, il faut les éclater et après chaque fois que vous en éclatez un, il y a un nuage de vapeur mauve qui soigne les autres et qui soigne aussi Frida. Donc il faut bien rester loin de Frida, il faut bien tous les éclater rapidement avant que Frida aille dans le nuage de poison qui nous, nous met des dommages. Mais eux les heal et après vous retournez latter Frida c'est un peu long, mais euh, ça se fait, ça s'éclate. D'ailleurs, regardez, hein. le classement sur Frida, les mecs, certains, l'éclatent très rapidement. Hein. 1 minute 15 pour les AVG, par exemple. Hein. Les 93 avec des AVG aussi. 1 minute 24. Bref, moi, je l'ai fait en 3 minutes, c'est pour vous dire. Hein. Je suis loin, je ne suis même pas dans le classement. Pour rentrer dans le classement, je l'ai fait en 3.05, un truc comme ça. Pour rentrer dans le classement, il faut, il faut. Bah, pourtant, je n'y suis pas. C'est étonnant, je l'ai fait en 3 et quelques et je ne suis pas dans le classement. C'est étonnant, peut-être qu'il... Je sais pas pourquoi, tiens, d'ailleurs. Pourquoi il ne me met pas dedans Ça, j'ai déjà remarqué, il ne met pas toujours euh, tout le monde dedans. Il doit avoir euh, une particularité qui fait qu'on vous met dedans ou pas. Bref, si vous le savez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Parce que je suis sûr de mon temps, il me l'a mis à la fin. Et euh, sur Astrid, hein, je vais pas regardé le temps, mais euh, c'était aussi... Assez rapide, c'était peut-être Astrid en 3 minutes, non parce que je me verrais aussi dessus Et pourtant je suis sûr qu'on l'a fait en 3 minutes et quelques pour, euh, pour Frida J'avais bien regardé le temps, Astrid il suffit de bourriner en fait, c'est beaucoup plus simple Il n'y a pas vraiment, juste elle fait beaucoup plus mal hein. Non c'était peut-être Astrid en 3 minutes, c'est pour ça que je ne suis pas dans le top euh, sur Frida Frida c'était plus long, voilà, donc euh, si vous êtes dans le classement, n'hésitez pas à le dire en commentaire je crois pas que j'ai déjà été classé à Steven il y a toujours des teams de ouf qui font des scores de ouf, donc voilà je vais faire les trois autres, en fait voilà c'est juste une question de trouver le bon groupe comme au début d'un boss, comme quand Descartes est sorti par exemple, hein, trouver le bon groupe pour réussir à le faire. Et d'ailleurs, sur D'écart, c'est quoi le classement 50 secondes sur Décart. C'est vrai que Descartes, il est un petit peu en papier. Hein. Et Akeox, 54 secondes. Il y en a qui sont bien vénères en termes de DPS. Passons donc, les amis, comme je vous l'ai dit, à l'attirail à présent. Et vous allez voir ce document fait, comme je vous l'ai dit, par Jadet. Un, un joueur, un joueur non français mais non francophone également, c'est pour ça que le document est full en anglais, mais on va en parler c'est un document de 7 pages je pourrais vous le partager sur le Discord bien évidemment et il est très bien fait regardez, hein, il met 224 euh, Kingdom of Bojuru là où ils ont accès déjà à l'armement il nous parle déjà des, du système de formation, il y a plusieurs choses il y a le, les formations, donc il y en a 7, on le sait, il y a les armements en formation et il y a les inscriptions qui sont en fait des armements customisés. Partie 1, qu'est ce que c'est C'est euh, un extra spice in the march, donc c'est euh, un, un espace supplémentaire on va dire où c'est une non c'est euh, une feature supplémentaire pour nos marches quand on les sort il explique ce que c'est et regardez c'est en gras, ça ajoute des buffs, le choix de la formation en fait va vous donner un buff supplémentaire, ça va rien changer euh, à la... si la forme de votre troupe aussi euh, visuellement va changer mais dans les faits c'est ce est... Est le buff qui change tout combien de formations euh, je peux avoir sur une seule marche une formation par marche ça c'est une info important... importante vous moi même je ne savais pas on ne peut pas sortir une formation plusieurs formations avec la même marche, une formation par marche. Je ne peux pas sortir 5 ou 7 marches en carré par exemple. Et combien il y a de types de formations différentes ben 7, ça semble logique puisque lorsqu'on est en KVK euh, dernière, en, euh, le, le, marche des âges par exemple ou héroïque en thème, j'ai eu du mal. Hein. On peut sortir avec l'académie au max jusqu'à 7 marches. Donc ça, c'est intéressant de savoir qu'apporte qu les formations, voilà tout est bien résumé là, l'arche va apporter 5% d'attaque normale, pourquoi on l'utilise On l'utilise pour combattre en open field, franchement il s'est bien cassé la tête hein, le mec à sortir ça, franchement merci à lui pour ce document. On a le Wage aussi qui est une tête de flèche. Hein. 5% skill dommage pour le fight en open field. Alors là, entre les deux, évidemment, vous prenez d'abord le 5% de skill dommage et après, sur une deuxième troupe, vous partez en arche avec le 5% de normal attaque. Le 5% de skill dommage si vous sortez un Xianyu Nevsky, ça va Piqué de ouf les amis, ça va vraiment être du très très lourd. La formation en V, switch troops to range mode. C'est quand on passe les, euh, les troupes en mode euh, à distance, vous savez, hein, qui tire. Comme, euh, comme une arbalète. Hein. Donc c'est pour le combat à distance parce que vous, vous transformez en tour. Hein. Ça augmente le range de 1 euh, pour l'attaque. Alors le launching one range attacks. Je pense que c'est ça. Hein. Ma traduction est peut-être éclatée. Mais je pense que c'est ça. Ça augmente euh, la distance de une unité. Donc ça tire plus loin. Je pense que c'est ça. L'échelon, quand la troupe a un pourcentage de buff, blablabla, 1,2, alors ça augmente l'effet des buffs de 1,2, donc c'est pour l'open field fight, c'est pour les commandants de soutien, on le voit pour Johan, pour Mulan, pour Trajan, pour Constantin aussi. Ça augmente tous les buffs de 1,2, ça les multiplie, donc ça les augmente de 20%, si ça fait 1,2, si je dis pas de bêtises. Et euh, ça incrise de 5% le maximum de euh, la, la valeur euh, maximum du buff. Donc c'est pas mal du tout, hein. ça doit être très très bon en soutien à l'échelon, mais vraiment c'est pour les troupes de soutien. Le euh, carré vide au milieu, un hein, holo square, hein, 2% de réduction sur, et regardez ça, sur tous les dommages pris par la troupe. C'est ça qui est important, hein, sur tous les dommages pris par la troupe, euh, 2%, c'est pas mal du tout. Fort tanking, ouais, c'est pour les troupes qui vont aller en avant, donc principalement de l'infanterie ou de même, ça peut être intéressant, hein. sur euh, une troupe qui va rallye, est-ce qu'on peut avoir des formations Est-ce que les buffs de formation marchent sur les rallies Je ne sais pas. À ce stade, peut-être c'est écrit plus bas, mais à ce stade, je ne sais pas. La ligne, 10% gathering speed, évidemment c'est pour les farmers etc. Ça sert que pour, euh, pour quand vous allez aller farmer avec votre troupe, genre avec Cléopathe. Mais ça ne sert vraiment pas à grand chose en combat. Mais il y a bien cette file, donc il faut bien le sortir. Et le dernier, la triple ligne, bon, c'est comme l'autre au-dessus, hein, mais juste à l'horizontale. 5% de march speed et il dit c'est pour farm, skilling, euh, skill, ouh pour aller tuer des farmers pendant par exemple le, le MGE. Bon, ça peut aussi servir, par exemple, lorsque vous faites certains events, il y a certains events hein, comme quand on chaîne les barbares, hein, ça peut être très utile aussi. Is this final Est-ce que c'est final Non, il dit bien qu'il l'améliorera hein, au fur et à mesure. On a le détail à côté, hein, le Wedge Formation par exemple. What type of formation Alors, quel type de formation je dois choisir C'est simple. Hein, on choisit le formation, la formation en fonction... Des stats, hein, vous le voyez, hein, et quand on choisit une formation, increase skill damage dealt, euh, dealt by 5%, on le voit bien sur le détail, ça ne ramène pas la même chose partout. L'infanterie attaque, c'est plus 1,9%, l'infanterie dé défense, plus 3,3%, on, on a tous les ajouts, ça ne change pas la même chose, par rapport euh, à l'armement. Donc, vraiment intéressant. Là, Lilith a très bien fait les choses. Hein. On a bien tout le détail. On continue. Partie 3, c'est en 7 parties. Hein. Donc, c'est plutôt vraiment complet. Est ce que, où peut-on trouver les formations On le voit, hein, c'est un add-on qui est juste, est un add-on, c'est un icône qui est juste en dessous de l'équipement. L'attirail, hein, pas les formations, mais c'est pareil, c'est même, la même chose. L'attirail, c'est juste à côté. Euh, quel type d'attirail je peux mettre selon les formations Alors, pourquoi je dis attirail quand il y a Armament hein, Je vous le rappelle, l'attirail, c'est la traduction française de Armaments. Donc je ne sais pas si c'est une traduction exacte, d'ailleurs dites-moi pour ceux qui gèrent vraiment si c'est exactement la même chose. Donc les équipements donc, de chaque formation sont embarqués sur le commandant, on a, on a différents types, il y a quatre slots différents. Un slot pour les scrolls, un slot pour les instruments, un slot pour les flags, les drapeaux, les étendards et un slot pour l'emblème, c'est vraiment important. Les armements, à quoi ça sert Ça sert à donner un, encore une fois un buff additionnel. Vous le voyez, là, il est sur la photo, par envie. il a deux attirails. J'ai armament, attirail, parfois, mais vous avez compris, c'est la même chose. Les attirails, maintenant, on passe à la partie 1 des attirails et non plus à la formation. Qu'est-ce que l'attirail L'attirail va donner une nouvelle fois des buffs supplémentaires, On peut, euh, ils, ils améliorent les effets des formations et ils sont équipés sur un commandant directement. Comme du stuff, comme des équipements, c'est la même chose. Combien il y a de types différents d'attirail Trois élites, les bleus, épiques, les violets et légendaires qui sont dorés. C'est exactement les mêmes codes que d'habitude, les mêmes codes couleurs. Est-ce que les armements et les attachés est-ce que les armements, les attirails sont disponibles plutôt Pas les attachés. Est-ce que les armements, donc les attirails sont disponibles et peuvent être affectés à chaque formation non, on doit choisir le bon armement selon la formation. Vous le voyez, hein. c'est écrit sur la dessin qui est sur le côté sur le parchemin. Formation, c'est la formation arche, celui-là, le parchemin. Donc on ne peut pas l'utiliser sur n'importe quelle formation. Est-ce que les armements contiennent toutes des, immédiatement des inscriptions Oui, certains euh, parchemins euh, légendaires et épiques ont des attirails, ont déjà une inscription. Les inscriptions, vous voyez ces écrans en grave, vont apporter encore un additional buff. Donc on a un buff sur la formation, on a un buff sur l'attirail et on a un buff supplémentaire encore sur l'inscription. Ça fait vraiment, vraiment beaucoup. Est-ce que je peux euh, démonter les, euh, les attirails, oui, je peux les recycler. Hein. Euh, donc, il euh, n'y a pas de souci. Les attirails, partie 2 on continue parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Où puis-je avoir les attirails hein On peut les avoir dans euh, les. Euh, on peut les avoir en dispatchant déjà d'autres attirails. On peut les avoir dans des bundles. On peut les avoir dans un event aussi euh, qui a le travel, c'est ça, dans l'event le, de euh, de promenade. Je sais plus comment ils l'ont traduit en français. Hein. Et on peut l'avoir auprès du trader shop coin. Hein, avec, euh, on peut l'acheter avec des coins lorsqu'on euh, désenchante des euh, désenchantes. Lorsqu'on recycle des, euh, des attirails. Quand dois-je faire le, le chemin euh, ou je ne sais plus comment ils l'ont traduit du tout où le dispatch hein, il nous dit de regarder les notes plus basses hein, pour les stats où on peut désenchanter ou détruire selon les stats en tout cas c'est ce que j'en comprends euh, yes but apply blah, blah pour les formations là c'est pas une information euh, importante euh, on s'en fout euh, stat forum <rire> vous pourrez aller voir le document vous l'avez euh, stat forum building part hein. donc là on passe à la construction du euh, forum le, euh, le bâtiment le nouveau bâtiment qui permet d'avoir les formations et les attirails. Donc il nous dit il nous experts il nous explique que jusqu'au niveau 6 c'est gratuit de le monter à partir du niveau 6. Hein, il va falloir avoir un item. On le voit, hein, l'item sage à côté. Je sais plus comment il s'appelle en français. Il va falloir avoir cet item là. Cet item est utilisé pour upgrader le forum, le state forum. C'est exactement. Comme le château qu'on a dû upgrader avec les livres. Comment avoir ces livres Eh bien, il y a des quêtes qui vont nous donner euh, à chaque fois 15 livres. Il va, on va en avoir... Sur l'event traveling ou euh, en désenchantant, en démontant, en recyclant voilà des, euh, des équipements. On peut les acheter avec euh, des coins également. stat Forum Building Part 2. On y est toujours. Regardez, hein, il nous redit la même chose et il nous montre ce que c'est le, euh, le travel, comment on les obtient. Je vous l'avais déjà montré euh, ça. On le voit aussi, hein, on peut en obtenir le travel. Chaque travel coûte euh, 20 action points. Point. Donc euh, c'est rien. Est-ce que je peux travailler? Est-ce que je peux faire le, euh, le chemin immédiatement? Oui, le voyage immédiatement. Oui, dès le level 1. Euh, Est-ce que j'ai besoin du building Alors attendez, à quel niveau je peux euh, Est-ce que je peux dispatcher euh, tout de suite euh, Immédiatement non, il faut avoir le niveau 10 du state building. Blablabla, bla bla. bon toujours les choses du travel qu'on avait déjà vu dans une précédente vidéo. Et là on arrive aux deux dernières pages. La dernière page est sur les inscriptions, mais celle-là elle est ultra intéressante. La page 6 elle va vous dire, regardez, pour construire le bâtiment, ce que ça coûte, regardez. Alors, quand on l'a niveau 25, ça nous ajoute 500 000 de puissance. Bon, on s'en fout un peu, mais regardez, ça va vous coûter 50 000 gemmes si vous voulez le monter immédiatement. Ce n'est pas le total, hein. juste le niveau 25 va vous coûter 50 000 gemmes. Si vous faites le total de tout, de mémoire, ça représente 200 000 gemmes. 80, 105, 125, 125, ouais c'est ça. Ça va vous coûter près de 200 000 gemmes si vous voulez upgrader immédiatement pour acheter le petit icône. C'est l'item, euh, hein, en fait le petit item, là le livre Sage, c'est ça qui, coûte, euh, qui, va devoir, qui va falloir acheter avec des gemmes. Si vous voulez le monter immédiatement Regardez, il le dit, le niveau 16 Bon, c'est pour les free players Il faut monter à ce niveau-là, si possible Niveau 21, middle et high spender Il faut qu'ils upgradent à ce niveau-là, au niveau 21 Et niveau 25, c'est pour les baleines Monter à ce niveau-là, vous vous doutez bien à terme hein, Tout le monde montera au niveau 25 Ça prendra plus ou moins de temps Donc ça, retenez-le bien, hein, cette, euh, cette info-là on finit avec les inscriptions, bon les inscriptions ça va être ultra tendu à avoir, comment avoir des inscriptions, compléter des quêtes, hein. on peut acheter aussi du bundle, il va falloir démonter des équipements pour en avoir, je vous l'avais montré et quand on fait du travel, regardez les probabilities, hein. elles sont vraiment très très faible bref les inscriptions ça va être extrêmement tendu voilà c'est tout pour ce document très complet je vais vous le partager hein, sur euh, le discord évidemment vous le retrouverez n'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez en commentaire on voit quand même que c'est un système pour inciter à payer encore une fois pomper plus de thunes aux méga baleines qu'injecte à mort dans le jeu si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément